Je vais présenter quelqu'un qui, qui ose beaucoup mais qui aimerait tellement oser plus, c'est Adna. Ensemble, nous, nous allons vivre, vivre une très, une, une très, très très grande histoire. histoire d'amour. Hein. Anne, anne de Petrini, bonsoir. Oui, bonsoir. Je, je me présente, moi c'est anne hein. dans, dans le jargon des fournisseurs Internet, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de badébillin de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un délit superposé hein, qu'on aurait offert à, à des frères siamois. Hein, sur les tels, du coup, évidemment, personne bon, ne, ne s'étend jamais, hein, ce, ce qui est un peu dommage. Hein. Bref, je, je suis célibataire. En épilé, et néanmoins ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie, hein, que, bah, que même si physiquement, hein, du fait de ce petit côté, un hein, mi Mialal, hein, que vous que vos cheveux bouclés, vos, vos beaux yeux en amande et, et les 8 cm de large hein, de, de votre sourire, hein, <rire> je sais, que, bien. que communicatif, et bien, et bien vous êtes du coup hein, une, une sorte de mix entre Jennifer Bills, hein, cette actrice américaine hein, célèbre uh -huh. notamment uh -huh. hein, pour son rôle de Brute Minou hein, dans, ah. dans la série ZL Ward, et, et la version jeune hein, de, de cette actrice française, inconnue hein, notamment hein, pour la patate chaude hein, qu'elle a dans la bouche depuis depuis de 60 ans maintenant, hein, je, je parle bien évidemment de la belle et talentueuse Fanny Arda ça c'est gentil c'est plutôt sympa et eh bien, eh bien en dépit de, de cette plastique hein, aussi impeccable qu'insupportable et ce malgré de grossesse et, et une quarantaine vient assez et eh bien, eh bien c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de, de rencontrer une journaliste comédienne animatrice et réalisatrice de talent hein, qui, qui après avoir débuté dans le journalisme économique hein, au sein du revenu français hein, un magazine financier aussi réputé que, que déprimant et eh bien, eh bien plutôt que de finir hein, sous, sous les à 28 ans, hein, vous n'avez pas hésité à, à renoncer à l'abattement fiscal scandaleux des, des journalistes en devenant sur Canal Plus la première mise météo à, à être capable, hein, en plus d'être physiquement intelligente, hein, de, de faire des phrases hein, aussi drôles hein, que, que, que grammaticalement irréprochables. Bref, une utilisation optimale hein, de, de votre hémisphère droit hein, liée à, à une capacité assez étonnante hein, à pouvoir rire sur commande comme, comme une des 5 qui vous en permis de, de vous voir confier hein, la, la présentation pardon, de, de différentes Émissions hein, telles que La Grande Famille avec le désormais centenaire Philippe Gildas ou, ou encore Demandez <rire> le programme L'œil de Théva ou encore À vos marques prêtes cuisiner à une émission culturelle formidable hein, diffusée le samedi sur France 2 hein, dont, dont naturellement personne ne, ne se souvient. Et en parlant de, de vouloir éviter hein, de, de tomber aux oubliettes justement hein, contrairement au Flavie Flaman et autre mademoiselle Agnès hein, qui depuis leur retour à, à Pôle emploi hein, ont certainement le, le sourcil en bataille et la zone était un peu luisante. Et bien, et bien de votre côté hein, de, de votre master en formation média, hein, vous avez trouvé une solution imparable hein, pour continuer à vous faire épiler, coiffer et maquiller est gratos, un créateur YouTube. Votre propre chaîne intitulée Rendez-vous à Paris, une idée form aussi formidable hein, que, que probablement non lucrative, hein, mais, mais qui, de certaines manières, nous, nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau. N'ayant, hélas, jamais réussi à susciter la moindre excitation hein, chez, chez aucun homme hein, de, de race non-chevalide, eh bien, eh bien, de ce fait, hein, histoire d'augmenter mes chances hein, de, de conclure à, avant la méno, eh bien, eh bien, j'ai eu l'idée hein, de créer sur YouTube une chaîne intitulée Rendez-vous au Mali, hein, l'occasion hein, pour les internautes de découvrir l'intimité de, de nos soldats Français basé actuellement en Bambouli, mais, mais aussi surtout hein, de, de permettre à, à la grenade de l'amour qui est en moi hein, de se faire enfin dégoupiller. Sur ça je vous abandonne. Hein, je, je file de ce pas tenter ma chance dans le Val de Marne, hein, où après avoir survécu à un terrible incendie, hein, celui qu'on déso, qu appelle non, désormais non, le, le chien martyr de Vitry, hein, cherche un <rire> nouveau foyer. Hein, donc, aussi comme moi, là, la niche désaffectée de l'amour qui est en Donc, euh, souhait finalement, c'est de trouver enfin un nouveaux locataires, comme on dit, eh n'hésitez bien, eh bien, pas à venir rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le move.